Et alors, t'as toujours la passion du verre Avez-vous la passion du verre, du verre Ou du verre Alors... Euh... Euh, j'ai la passion du verre. Moi bon, les trois, en fait, euh, parce que c'est intéressant aussi à observer un verre. On fait des très belles choses avec le verre. Soit qu'on le souffle, soit qu'on le file, soit qu'on regarde au travers. Mmh, J'ai aussi la passion du vert. VERT, parce que c'est vrai que je suis euh, amoureux de cette couleur, c'est ma couleur préférée. C'est toute ma vie, voilà. C'est quand on n'est pas enfermé. Ouais, le vert, euh, voilà. Euh, c'est euh, le VERT. Puis il y a une très belle chanson euh, espagnole qui dit euh, Verde, verde, yo te quiero verde, euh, que j'aime beaucoup. J'ai un peu moins la passion du vert. Euh, J'ai pas trop la passion du verre, VERS bizarrement, pour quelqu'un qui fait des chansons, parce que je me dis jamais ça en, en écrivant, que je fais des verres, t'écris des textes, et puis t'essayes que ce soit touchant, mais... J'adore la poésie, et grâce à Jean-Jacques d'ailleurs, euh, j'en trouve beaucoup dans son spectacle. L'immense paradis des poètes. Mais ce que je préfère, c'est le verre. J'aime bien le verre. Euh, un verre plein vaut mieux qu'un verre vide. J'ai la passion du verre, V-E-R-E. J'adore euh, boire un petit verre. <rire> Euh, ouais, ça vient assez vite quand même quand tu fais des spectacles aussi, parce que t'as tendance à boire un coup souvent après pour te dire c'est cool, on a réussi à, à franchir ça. Ah, je déteste le plastique, même s'il si faut reconnaître que c'est fantastique. Blague des années 90. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,